Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bad News, c'est le récap de la semaine avec Eleanor Jenkins. J'ai une blague de papa. Et j'ai souri. Hmm. Est-ce que moi je vais sourire <rire> Bah ben c'est ça, je ne sais pas. Je, je, bon, je connais tant du monde, Je sais que si je vais vers le caca ou vers les mots rigolos, je vais te faire rire. Mm. Et là, il y a peut-être un... Attends, attends. Que font les dinosaures quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, Eleanor J'allais dire, ils s'assoient sur leur cul. <rire> ça, par un rapport à l'émission la semaine dernière, mais rien à voir. Quand ils sont pas d'accord hmm. Bah ben ils se mettent d'accord. Non ils font un tirage aux ors. C'est vrai. Ouais. Ça, me... Ça te fait pas rire Non. Les gens ils me félicitaient dans les commentaires et disaient que, que j'arrivais à te dire quand c'était pas drôle. Bah du coup sinon on peut faire un truc où on fait que des trucs pas drôles et, euh, et on dit oui c'est pas drôle. Ouais. Ok. Ses deux amis. C'est lourd un prout Non c'est un gaz. Bah je me suis chié dessus alors. <rire> Du caca. On regarde le récap de la semaine. David Morgan est un collectionneur. Il ne collectionne pas les timbres. Il ne collectionne pas les pins. Il collectionne... Les cônes. Les cônes de signalisation. Il en a plus de 500. D'après sa page Wikipédia, il prétend également avoir inventé le cône en plastique. Du coup, c'est comme ses bébés. Peut-être que c'est son plugin préféré. Après, les gens peuvent crier. Dedans. Après, il fait le poirier et les gens jettent des balles. Nick Vermulan Nick? Nick est un collectionneur. Il ne collectionne pas les timbres, il ne collectionne pas les pins, il ne collectionne pas les cônes de signalisation. Il collectionne les sacs à vomi. Oui. Il en a plus de 6000 provenant de près de 1200 compagnies aériennes différentes, provenant de 200 pays différents. Bien sûr, les sacs à vomi Vite, vides. On espère. Vous en avez marre de faire ménage Moi aussi. Vous pensez que votre gosse est trop jeune pour vous aider <rire> Vous n'êtes pas inventif Achetez une grenouillère serpillière pour bébé. Il lavera votre sol tout en se déplaçant dans la maison. Et là, vous ne voudrez plus le voir grandir. Enfin si, pour qu'il arrête de gerber sur le sol quand il vient de nettoyer. Ou chier, selon. Ça s'est passé à Green Bay, tandis qu'une trentaine de personnes se baladaient sur ce qu'on peut appeler un gros morceau de glace. Hein, ben, ouais. le gros morceau de glace s'est détaché et a pris le large. Et donc un gros morceau de glace qui se détache du bord devient un iceberg. Voilà. Et donc, ils ont commencé à dériver sur un iceberg qui... Fondait et rétrécissait parce que bah le réchauffement de la planète, tout ça. Donc, tu avais 30 personnes sur un iceberg qui fondaient, fondaient. Donc, les 30 personnes commençaient à se mettre les unes contre les autres. Là, des gens ont vu euh, quand même qu'il y avait un problème. Ils ont envoyé des canaux de sauvetage. Sauf que le canot de sauvetage avait une, la possibilité de prendre 8 personnes. et Ils faisaient des allers-retours pendant que les gens continuaient à s'agglutiner les uns aux autres. Mais au final, tout le monde a été sauvé. La fracture a pu être causée par le passage d'un canot dans la baie. Ils ont vécu Titanie à l'envers. 8000 Partage 8000 partages. Alors que des rumeurs d'empoisonnement se multiplient au Cameroun et en Côte d'Ivoire, une solution semble avoir été trouvée contre l'intoxication alimentaire. Si vous pensez avoir été intoxiqué, la solution est ça. Léchez votre cérumen. Si le plat est empoisonné, vous vomirez. La publication a été partagée 8000 fois, dont tellement partagée que l'AFP a dû démentir et bien sûr avertir les gens de dire C'est faux Ne léchez pas votre cire d'oreille C'est pas du miel C'est de la cire d'oreille C'est dégueulasse Ça se passe à Carlo, en Irlande. Trois hommes se sont présentés au guichet d'un bureau de poste pour retirer l'argent de la pension du plus Cependant, lui il était bizarre. Il avait l'air d'être bourré. Il tenait à peine debout entre les deux qui le tenaient comme ça. L'employé lui posait des questions et les autres faisaient Bah, bah, réponds Bah, réponds Bah, il répond pas. Hein. Non, il veut juste euh, sa pension. Et le mec, a Bah, c'est bizarre quand même. Il a l'air quand même pas bien. Oui, mais c'est parce qu'il a fait un infarctus et en fait, on voudrait l'argent pour pouvoir l'emmener aux urgences parce qu'il a plus d'argent. Hein Hein Voilà, voilà, voilà. Moi, je trouve ça bizarre. Je vais quand même appeler la police. Et là, les deux mecs sont partis en courant. Et le mec est tombé parce qu'il était depuis le début. Ah, c'est qui veulent retirer de l'argent, ils galèrent, ils galèrent. Vous êtes jeune, donc vous détestez Facebook, puisque Facebook c'est un truc de vieux, c'est un truc de papa, de mémé même. Et vous en avez marre que vos parents ou vos grands-parents vous spamment sur Facebook pour jouer à des jeux tout pétés à la merde Eh bien sachez que, en ne voyant pas le résultat du jour de sa mère sur le jeu Wordle, sa fille, Denise Holt, a appelé la police pour leur demander d'aller voir si tout allait bien. Et ben non, tout n'allait pas bien, puisque effectivement, elle était séquestrée depuis 17 heures par un homme nu et ensanglanté. Comme quoi, hein, ce qui fait chier tout le monde, peut sauver la vie. Merci à tous de vous avoir suivis. Je vous rappelle que demain, c'est la grosse bad news à 17h45. Et puis, voilà, il y a des shorts tous les jours. Et puis, on a un Patreon, un Tipeee, vous pouvez vous abonner. Puis, allez sur les réseaux, voir nos amis, tels que Pampoitou, Thomas Combray ou Eleanor Jenkins, bien entendu. Rob de Fretas, les cocktails Michel ou Ariel Bitume, qui mérite beaucoup plus. La montagne est belle Comment peut-on imaginer